J'ai une nouvelle un peu dingue à vous annoncer. on je... m'avait dit qu'en gros, euh, je ne pouvais pas aller à la fac parce qu'en gros, j'étais une merde. J'avais pas de culture générale, j'avais pas de méthode de travail. J jamais vraiment pris les, les chemins qu'on m'a obligé à prendre. J'ai toujours <tousse> fait comme ci comme ça. Je suis à bout. S'il faut, je vais partir en neurosciences. il faut, je vais partir en clinique. Je sais pas. faut que tu te spécialises. faut que tu décides. Si tu ne peux tu pas tu peux être psy, bah, tu dois accepter qu'il y ait peut-être une chance que je ne sois peut-être jamais psy. À partir de là, on fait quoi On fait des trucs qu'on n'aime pas juste parce que c'est bouché. Genre, c'est pas grave si j'ai pas de diplôme final. C'est vraiment être psychologue. Ou est-ce que ce que tu veux vraiment, c'est faire ce que tu fais finalement au quotidien. Faire les euros de Sciences Po. Deux mois, j'ai fini. Oh j'ai ouvert trop de portes dans ma tête et je voulais pas les ouvrir. Et finalement, j'ai décidé de prendre un nouveau chemin que je trouve encore plus palpitant que celui d'être psychologue. J'ai grave envie de vous serrer à tous la main. Pas de faire un câlin collectif parce que je suis moyen fan. Mais genre vraiment, j'ai l'impression que vous avez vécu les sélections de master genre main dans la main avec moi. Mais aujourd'hui, j'ai euh, une nouvelle un peu dingue à vous annoncer. Pfff. J'ai trop de choses à vous dire. J'ai essayé de chercher un mot pour vous nommer. Parce avant, je disais salut les gars, mais je veux un mot neutre, genre salut les humains. <rire> les individus un mot pour désigner les humains de façon neutre mais qui soit euh, amical et pas cringe bref bonjour enchantée c'est Léa et aujourd'hui je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en étant évidemment malade je voulais attendre pour la tournée mais ça va être un enfer vous allez savoir pourquoi juste après j'ai pris mon mal en patience je l'ai pas du tout pris en patience en fait il m'a pris d'otage et j'ai accepté une cohabitation j'ai eu cette année pas mal de petits secrets pour vous de choses que je n'ai pas pu vous dire avant ceux qui sont sur instagram ont été un peu plus au courant de pas mal de choses il y a un an, jour pour jour, euh, j'ai, peut-être pas jour pour jour, mais j'ai tourné une vidéo qui s'appelle étudiant sans master et après. Moi, euh, la petite meuf qui voulait devenir psychologue et qui s'est faite refuser sans master de rêve. Je pense que si vous faites les sélections de psychos cette année, on peut se faire un check. En France, si tu n'as pas ton master en psychologie, eh bien tu ne seras jamais psychologue et c'est pas euh, le dossier etc qui décide que tu vas devenir psychologue. Beaucoup de chance, du piston et pas réellement forcément de la méritocratie. Et autant vous dire que l'année dernière, quand j'ai eu mes masters qui ont été refusés, ma famille et mes amis étaient en panique totale. Comme si j'avais perdu quelqu'un, genre comme si j'étais en deuil. Beaucoup de gens étaient inquiets parce que t'es déterminé à devenir psychologue. C'était genre, tu rentres en première année, tu fais ta deuxième, tu fais ta troisième, mais tu finis psychologue, c'est ton métier. Vous, comme mon entourage, beaucoup me considéraient déjà comme étant psychologue en mode c'est obvious que tu feras psy. Même il y a des psys qui me suivent qui m'ont dit, mais pourquoi Sauf qu'il y a un an, clairement, on m'a dit, tu peux te le mettre dans le. Tu ne seras jamais psychologue. Et ce refus, comme je l'ai expliqué. Cliquez en lent, en large, en travers, etc. Dans la vidéo que j'ai faite l'année dernière. Si jamais vous avez un refus cette année de master que vous n'avez pas votre formation, n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo. Vraiment, ça peut énormément vous aider. Mais moi, le refus m'a permis d'ouvrir des nouvelles portes et de faire un point sur ma vie que je n'avais jamais eu le temps de réellement faire. En gros, en trois ans, j'ai énormément changé. Enfin, j'ai changé même plus que ce que j'ai pu concevoir. Et ce refus, cette pause, ce déclic, ça m'a fait ouvrir de nouvelles portes. En fait, j'ai surtout compris qu'il n'y avait pas qu'une seule porte à emprunter, il y en avait des milliers. Moi, j'étais sûre et certaine de me diriger vers cette porte de la psychologie. Et en fait, pas du tout. J'ai apprécié, adoré, aimé plus que tout mes études en psychologie. C'est un domaine qui me passionne à mort. Mais... Quand j'ai dû faire un choix de master l'année dernière, je me suis retrouvée embêtée parce qu'en fait, il n'y avait rien qui me convenait réellement. Bien que j'adore énormément le domaine de la psychologie, c'est un espace que je trouve très clos. Et on me demandait de faire des choix, bien trop de choix. Et même si je ne crois pas en l'astrologie, je suis balance et je ne suis pas réputée pour faire des choix, bien que je sois le meilleur signe astrologique. À ce qui paraît. Et eh oui, il faut regarder sur Google. Mm -mm. Top les balances. Voilà. Je crois pas en l'astrologie, sauf pour dire que je suis la baisse et pour justifier le fait que je suis incapable de faire des choix. Et euh, après les masters et les refus, je me souviens qu'il y a un an, j'étais dans mon lit, un peu en PLS quand même, mais pas trop en fait. C'était plus le regard, enfin, c'était un truc, c'était un mélange chelouste que je ressentais. J'étais dans mon lit et je me suis dit, mais meuf, en fait, si t'as ton master en psychologie, tu vas faire quoi de ta vie C'est ce jour où j'ai eu un peu un déclic de me dire, en fait, on me répète tout le temps <rire> parce que je suis sur YouTube de, depuis que j'ai 20, 20 ans à peu près, je pense. Et on répète tout le temps, oui, il faudra que tu trouves un travail quand tu seras plus grande. Sauf que je, je suis plus grande en fait, je suis adulte, je, je, je vais avoir 29 ans cette année, enfin, j'approche de la trentaine, et mon contenu a évolué, finalement, j'en vis toujours avec ça. J'ai un métier, en fait. Mon métier, c'est être vulgarisatrice scientifique, c'est-à-dire de parler avec vous de sciences humaines et sociales, de vous expliquer des concepts, etc. Et de vous aider à comprendre tout ça. Je vis de ça, c'est mon métier. Et je vis aussi grâce à vos dents UTIPS, n'hésitez pas à m'en faire <rire> un petit placement de dons. Non mais merci, en fait, pour les dents UTIPS, genre, je fais une vanne et tout, mais ça m'aide énormément à soutenir mon travail. Voilà. Et mon métier, je l'aime plus que tout. Genre vraiment, je ne rêve pas de, de mieux en fait. Parce que je peux allier tout ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire les sciences sociales, et en même temps, l'humain et le fait de discuter avec vous, le fait d'en parler avec vous, etc. C'est ça mon métier de rêve. Je ne veux pas être psychologue. Même si j'avais mon master en psychologie, je ne voulais pas être psychologue. En vrai, ce que je veux faire, moi, c'est acquérir des connaissances, faire de la recherche, explorer des pistes. C'est un peu un, un chien, quoi. Mais dans le fond, moi, je m'en fous un petit peu des diplômes en fait. Ce que j'aime, c'est les connaissances, apprendre. Et pour pouvoir en faire des, des formats et vous en parler avec vous. En fait, mes, mes études enrichissent mon contenu, enrichissent qui je suis et enrichissent tout ça. C'est un cœur ensemble, tout va bien. Je veux pas d'autre. Finalement bah, j'ai facilement accepté ce refus en psycho parce que j'avais pas envie d'être psychologue et je me suis dit bah au pire ce que je fais c'est que je vais prendre une année de chill et comme la sociologie ça me plaît un petit peu et eh bien je vais m'orienter directement en troisième année de sociologie et je vais voir ce que ça donne et au meilleur des cas j'aurai une licence en socio et en psycho. Euh, au mi-semestre j'ai fait une petite vidéo pour expliquer mon ressenti, comment ça se passait, etc. Et c'est une licence aussi que j'ai faite à distance à Caen Comme je l'ai dit j'adore la psychologie mais ce que je ressens face à la sociologie c'est une c'est genre au-dessus, ça me crée une excitation si intense que j'endors pas la nuit. Ça ouvre tellement de choses, ça me fait poser tellement de questions, ça me fait faire tellement de... Je kiffe, je... waouh, c'est genre... voilà. La troisième année, ça fut une année très difficile parce qu'en fait, j'avais pas du tout le bagage d'avant, donc du coup, moi, je suis un peu arrivée, j'ai fait un peu de la philo en mode... Hop hop hop on met des idées sorties de notre grand chapeau. Ils m'ont dit Ah non non ma petite dame tes idées sorties de ton grand chapeau tu vas trouver à chaque fois que tu dis quelque chose une source qui confirme ce que tu dis parce que t'es qui toi pour dire ça. J'ai appris à faire de la socio pendant cette année. J'ai appris la méthodo. J'ai appris en fait, j'ai essayé d'apprendre tout ce que j'avais pas su et du coup en un an j'ai euh, dû rattraper tout mon retard. Ça devait être une année de chill et comme j'ai dit dans l'autre vidéo ce fut une année horrible. Et euh, je vais pas rentrer en détail dans le burn-out. Encore une fois, j'ai un podcast et j'ai fait un petit podcast sur le sujet. Il y a plein de petites choses cool sur mon podcast donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc, cette année, c'était une année où j'ai tenté de nouvelles choses dans ma vie. Comme je, je change de, de plein de choses, je, je, je me rends compte de choses que je fais qui sont pas forcément bien ou que je me remets en question, etc. J'ai essayé de prendre cette année d'une façon un peu différente. J'ai tenté des choses qui m'ont coûté beaucoup plus, notamment en termes d'anxiété. En fait, mon anxiété, c'est mon état de base et quand j'essaye de sortir de ça en en faisant rien pour. Enfin, en étant chill, et ben en fait, j'y arrive pas et, et je cumule encore plus d'anxiété. Et je sais pas si j'en parlerai en vidéo ou si je vais en parler en podcast ou autre, mais euh, j'ai arrêté cette année de, de, de faire des plannings et tout ça. Enfin, j'étais vraiment très chill et c'est pas moi. Mais je sais pas si ça vous intéresse plus en détail sur tout ça et sur ma remise en question là-dessus. Parce que, ben voilà, il y a des racines en moi, il y a des choses qui font que ben, j'ai été éduquée, j'ai été façonnée d'une certaine manière et le changer de façon trop radicale parce que je sais que c'est pas forcément bien, c'est pas possible, surtout pas avec des études, surtout pas avec la vie... enfin C'est un gros questionnement et un gros paradoxe, encore une fois, que j'ai de moi à moi. Voilà. J'étais sur mon île et tout pendant 3 ans. De ramer et tout, faire mon petit radeau. Et j'ai fait un radeau assez solide, tu vois, pour pouvoir partir de nouveau à l'aventure. Donc là, je suis sur mon radeau. Je suis montée et euh, je paguais. Je sais pas où je paguais, je vois rien. Euh, et je prie pour que mon radeau soit assez solide pour m'emmener sur une île prête à naviguer, voir où la vie me mène. En gros, j'ai décidé, avec mon ego comme as, de me dire Soit tu vas dans les masters les plus prestigieux de France, soit tu ne fais plus rien l'année prochaine. Après, mon moi a dit quand même frérot on va se calmer on va tenter aussi des masters moins prestigieux parce que si jamais tu changes d'avis faut que tu puisses retomber sur tes pattes en fait donc fais pas trop la ouf et on va on, on va demander peu de masters, mais on va en demander quelques-uns donc j'ai demandé euh, deux masters à toulouse un master sur le genre et un master informatique et réseaux sociaux qui euh, contient euh, fin, des statistiques avec du R studio etc etc oui parce que la socio et la psycho sont des sciences et qu'on a besoin de faire des stats ensuite j'ai demandé un master genre à la sorbonne j'ai demandé le master à Caen à distance qui est mon université etc comme ça, ça pouvait être pas trop mal de me taper un master à distance et pas en présentiel. Et pour terminer, mon vœu numéro 1 c'était le HESS, le master genre à Paris, mais j'ai tellement bossé sur mon dossier que du coup je me suis dit que j'allais demander le master genre et le master en sociologie avec le même dossier. Et puis bon, un petit peu adapté quand même, mais voilà. Évidemment, comme chaque année, les dossiers de master tombent en même temps que les partiels. Encore cette année, euh, ça va, il y avait des cours que j'avais pas ouverts trois jours avant euh, l'examen final. Donc, comme c'était un peu tout ou rien, cette année, j'ai décidé d'y aller un peu au culot et euh, d'envoyer des mails à pas mal de facs à essayer de savoir, etc., proposer des projets, etc., etc. Ça n'a absolument pas fonctionné du tout mais voilà, j'ai essayé de mettre les chances de mon côté, j'ai parlé avec des gens et puis maintenant j'ai des contacts, on sait jamais. Et euh, je suis allée, en fait moi j'hésitais vraiment entre la Sorbonne et le HESS et je suis allée donc à la réunion de le HESS, donc c'était une réunion à distance, et euh, ça m'a grave c'est pour ça que ça m'a plus plu que la Sorbonne parce qu'en en fait c'est pas vraiment une université c'est une école et euh, en fait c'est de la recherche pure en fait c'est la plus grande école de France euh, en recherche en fait as des séminaires t'as des tu gères ton emploi du temps c'est un truc où tu es hyper libre en fait t es, t es adulte et tu fais tes, tes trucs quoi c'est à l'inverse des autres euh, universités pour rentrer et avoir un master ou même un doctorat, tu dois présenter un projet de recherche avant. Après, c'est logique parce que c'est un programme axé à la recherche, donc si tu viens sur projet de recherche, c'est un peu bizarre. Bref, ce n'est pas tout, parce que quand tu as trouvé ce projet de recherche, il faut que tu trouves un prof qui dise... Hey, « Hé, il est cool ton projet de recherche, je le soutiens. Maintenant, grâce à ce projet de recherche plus un prof, tu peux candidater dans notre université. » Il me fallait un projet de 5 pages sur un sujet et moi, entre-temps, bah, j'ai mes cours, j'ai mes partiels et euh, j'ai vous aussi parce que je crée du contenu ici et c'est du contenu qui me prend beaucoup de temps. Et comme c'était un truc monstrueux et que j'étais en train de, en parallèle, d'écrire mon énorme vidéo sur le maquillage, j'ai proposé un projet de recherche sur... Euh, le maquillage, et euh, peut-on réellement se maquiller pour soi, etc. Donc, si jamais vous voulez postuler à l'EHESS euh, l'année prochaine, prenez-vous-y à l'avance. Et en même temps, si vous faites des projets, vous pourrez les mettre pour vos dossiers de master, et c'est très cool parce que comme ça, vous arrivez avec un projet, ils sont contents. Ouais, très contents. Donc, j'écris mon petit projet de recherche de 5 pages, après, il faut faire la biblio, il faut faire euh, la méthodo. Moi, je suis un peu dans le flou, la méthodo, j'ai un, vraiment un freestyle complet. Et, euh, ben, bah, je... <rire> avec mon truc me dit bon je vais l'envoyer des profs etc et euh, je commence à envoyer à une prof qui ne me répond pas j'envoie une deuxième prof en disant oui il n'y a personne qui me répond et elle me dit ah mais moi je connais quelqu'un peut-être que ça pourrait lui intéresser parce qu'il faut trouver un prof qui a un intérêt avec ton projet donc finalement j'envoie un prof de prof on me dit oui trop pris, trop occupé, non j'ai déjà tous mes trucs oui c'est ça c'est parce que c'était trop nul c'est ça jusqu'au moment où plot twist euh, je reçois un mail d'une personne, donc c'est une enseignante chercheuse en histoire précisément, et elle me dit, euh, est-ce qu'on peut s'appeler euh, pour parler de ton projet Évidemment, oui, je, je, je veux, moi, je, je mets mon cœur et mon âme là-dedans, je suis en plein partiel, j'écris un projet de 5 pages, évidemment Et euh, du coup, elle m'appelle, et on est resté une trentaine de minutes au téléphone, et elle m'a dit, ton projet, il est à chier. En vrai, elle a pas dit ça comme ça. Je suis 10, j'ai beaucoup de, de difficultés à l'écrit, on se sait. Donc voilà, j'écoute tous ses commentaires. Finalement, on parle, je parle de ma vie, etc., enfin, on parle un peu de, de mon projet, et finalement, euh, en parlant, elle me dit en fait dans ton projet c'est bien, l'idée centrale est bien, mais en fait il faut que c'est de la socio et là c'est trop vaste en fait, il faut que tu me trouves une cible précise, euh, un espace temps précis, voilà quoi, il faut, faut que ça soit euh, concis quoi, tu peux pas t'éparpiller, c'est impossible en fait, c'est petit bout par petit bout. Je lui dis est-ce que ça, ça pourrait être un bon sujet, elle me dit ouais c'était très bien etc etc, bon ben euh, tu m'envoies le projet hein. Et là je me dis hein, bon il faut que je recommence tout à zéro. Voilà, donc euh, je dors pas, je fais ce projet de 5 pages pendant 3-4 jours. C'est des jours où je ne révise pas. Je décide d'aller à la bibliothèque, de prendre tous les livres sur le genre, d'essayer d'ajouter un maximum de références, de bibliographies, de nuancer mes propos, de faire ci, de faire ça, etc. etc. Et euh, je renvoie mon projet, et elle me dit. Euh, c'est bien et tout, mais il faut encore changer des choses. Et euh, après, bah, moi, j'avais mes partiels le lundi. Euh, S'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer mon, mon, dernier, mon dernier bulletin pour accepter mon projet. Et donc, elle m'envoie un petit bulletin en disant favorable, etc., etc, Et donc à partir de là, je peux enfin postuler à l'EHESS. Sauf que euh, c'est aussi le début de mon burn out, parce que j'ai tellement travaillé sur ce projet, plus en même temps, essayer de gérer mon anxiété pour les partiels qui étaient en train d'arriver, plus bah, le projet de groupe fameux et tout ça et tout ça. Et en fait, je gérais plus du tout rien en fait, j'étais en j'étais dans le plus mal en fait évidemment bah euh, bon quand même j'ai quand même de l'ego mais euh, je sais très bien que je ne serai jamais acceptée dans ces grandes écoles et euh, je me dis bon bah tant pis c'est fait c'est fait euh, j'ai donné le maximum et puis maintenant je vais clairement patienter et euh, passer mes examens et les louper en, en grosso modo finalement j'ai eu mon année, vraiment j'étais sur le cul, je pensais pas du tout l'avoir, je l'ai eu. Donc du coup actuellement j'ai une licence en infocom, une licence en sociologie et une licence en psychologie. Je suis la meuf qui a le plus de licences de France. Je suis sûre qu'il y en a qui en ont plus que moi. Genre j'étais en mode, hm, faudrait peut-être que je tape une licence en biologie maintenant. Non, on va, on, va, on va passer au master. Donc, tout d'abord, je reçois une première réponse positive pour le master réseau à Toulouse, qui est donc le master informatique. Et j'assiste à la première réunion pour parler du master, pour le présenter bien en détail. Et je suis trop contente. Genre, je le trouve trop cool. Alors, c'est pas forcément une porte que j'avais ouverte, mais je me dis, mais c'est trop bien, mais je veux trop faire ça. Et puis, je regarde les offres d'emploi, je regarde plein de choses, et je me dis, mais il y a du taf si jamais euh, ma vie d'après d'adulte... Euh, ça peut être un, un, bon, un bon compromis. En même temps, je reste à Toulouse, et puis je me prends une maison, et puis et puis on verra bien, et puis pourquoi pas, etc, etc. Ensuite, je reçois donc la deuxième réponse du master genre de Toulouse, où je suis refusée. Dossier, enfin genre en mode, mais, mais, mais mon, mon projet est insuffisant pour entrer dans un master genre, enfin mon, mon parcours est insuffisant pour entrer dans un master genre. Bref, en parallèle, je reçois mon refus de l'EHESS en master genre mais pour le coup pas du tout violent mais bien au contraire en me disant que j'ai un super dossier mais que voilà il y a eu des bonnes candidatures et que c'était difficile de faire le choix mais euh, voilà qui m'encourage pour la suite et donc là moi je prends mes décisions et je dis à mon copain de toute façon j'ai été refusée au master genre de l'EHESS c'était mon vœu numéro 1, c'était un, un projet genre euh, bah du coup l'EHSS c'est fini, il me manque quand même la sorbonne mais j'y crois pas de ouf et il me manque encore quand mais en vrai de vrai moi le le master de Toulouse me plaît amplement comme ça on se prend une petite maison on déménage et on continue notre vie. La Sorbonne tombe et euh, refus de ma candidature encore un très bon avis comme quoi j'ai un très bon dossier etc etc bon voilà un truc très mignon mais euh, je ne serais pas accepté à la Sorbonne etc etc bon je, je m'en doutais et donc là avec mon copain on commence à chercher euh, des maisons sur Toulouse. Finalement je reçois un mail de Caen pour le master à distance qui me dit que je suis acceptée à ce master et que si je veux etc je peux venir, je refuse, à... je précise, je me suis dit à tout moment, du coup le master de Toulouse, je me dis à tout moment j'accepte le master de Toulouse et ensuite j'accepte le master de Caen. Après je me suis dit non c'est bon t'arrêtes, t'arrêtes on, on est content, tout va bien, on dit à tout le monde qu'on reste à Toulouse, la vie est douce, douce, très douce. Tout le monde est très content puisque personne ne veut qu'on parte, bah nous non plus on ne peut pas partir, du coup voilà. Puis il y a deux semaines là, euh, je, je, je suis sur mon, mon ENT et je vois que j'ai un mail et je clique de, dessus et je vois qu'il est écrit candidature acceptée etc etc. Et je me dis putain je suis con ça c'est le truc de quand, euh, j'ai cru que c'était le HESS, je, je suis con. Genre je ferme la page, après je me dis attends, peut-être, peut-être, peut-être, peut-être t'as mal lu en fait. Donc je rouvre la page, je reviens sur mon truc, je clique, je remonte et je vois la, le mail. Écrit en haut, il y a écrit EHESS. Votre candidature est favorable pour le master 1 et vous n'êtes pas sur une liste d'attente, Vous êtes pris en, en liste prioritaire au master de Paris. Et là, non, là, là, là, je.. Bon, je... Non, je. Non, je me dis, ils m'ont fait une blague. J'étais à mon copain. Non, mais je crois qu'en fait, ils se sont trompés. Ils vont m'envoyer un mail pour dire désolé, on s'est trompé de candidature. Enfin, là, dans ma vie, ça expl... dans ma tête, ça explose. Je me dis, mais attends, on avait prévu de prendre la maison. Attends, si on va à Paris, attends, mais c'est bientôt, etc., etc. Oh là là, la rentrée, elle est en octobre. Je vais mourir, il faut qu'on déménage, il faut qu'on fasse il faut qu'on parte à Paris. Mais bref l'anxiété euh, euh, à son sommet et je suis perdue donc je prends le téléphone et j'appelle ma mère qui est donc ma première supportrice mais aussi la personne que enfin qui veut pas que je parte à paris et euh, et je l'appelle et je lui annonce la nouvelle et elle me dit euh, mais c'est trop bien etc etc c'est loin etc mais accepte en fait et j'appelle ma belle-mère aussi <rire> donc la mère de mon copain et elle me dit mais accepte en fait. Elle m'a aidé pour faire mon dossier, elle me dit, mais t'as bossé, tu t'es tu donné corps et âme, euh, tu le mérites en fait. Et là, en fait, je me dis, mais ouais, en fait, je, je vais accepter Paris, je vais accepter... Euh le HESS en fait. Toutes les thèses que je lis, tous les trucs que je lis, la plupart bah, ça vient de d'études, de gens qui ont fait leurs études là-bas. J'en ai entendu bah, du bien et du moins bien, mais je me suis battue pendant des années. J'ai jamais cru faire des grandes études, enfin, j'ai un parcours scolaire trop bizarre. J'ai cru en moi, j'ai suivi mon cœur alors que personne n'y croyait, pas même mes profs. Et en gros je suis devenue le, le parfait storytelling de la méritocratie républicaine, de ouais si tu t'acharnes et que tu donnes ton âme arrivera. Alors évidemment, j'ai laissé ma santé mentale, j'ai laissé... Je, je vais mourir jeune, hein, <rire> c'est sûr et certain. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle au final. Et vivre élevé des chèvres dans, dans une... Je finirai comme ça, c'est sûr. Je vais mourir sinon. évidemment genre malgré tout ça, bah, je suis fière, mais évidemment aussi je flippe parce que bah, je viens d'un village de 70 habitants, je suis 10, <rire> je n'ai pas acquis l'écriture comme m'a dit l'orthophoniste. Autour de moi, dans ma famille, il y a très peu de gens qui ont le bac, il y a très peu de gens qui ont, qui ont fait des grandes études en fait. Et je trouve... Je crois que c'est incroyable, en vrai. Et du coup, là, on va déménager à Paris. J'ai peur aussi, parce que voilà, j'ai je... peur euh, du mépris de classe, euh, du classisme. Adieu la maison, adieu le jardin. Mais peut-être à moi le prix Nobel. <rire> Ça va, je, je calme mon ego, OK Évidemment j'ai euh, pleuré. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur je suis socialement hautaine, vous avez une image de moi euh, comme étant sûre, comme étant comme si, comme ça. Dans mes capacités cognitives, j'ai pas forcément hyper confiance en moi, bah, je, je me sens médiocre en fait, j'ai pas l'impression d'avoir inventé le chaude. En fait j'ai l'impression que je suis en dessous de la moyenne dans tous les domaines, que je suis pas très belle, pas très intelligente, pas très intéressante, et, et j'ai ce truc là, et, et du coup, moi ça me va, j'ai appris à vivre avec ça, etc. Sauf que... Ben là en fait waouh même moi j'y croyais pas et du coup cette année je vais pouvoir choisir mes cours mais enfin mais du coup c'est pas des cours c'est des séminaires je te laisse du temps pour faire des expos pour aller à des colloques pour aller à des entretiens enfin voilà pour rencontrer des gens et faire de la recherche pure et dure c'est une année où tu t'investis dans la recherche et comme moi je fais quand même beaucoup de recherche, même si on dirait pas mais pour tous mes sujets ça me demande un, une investigation énorme je dois lire des tonnes et des tonnes de, de de thèse, de trucs et de genre, je sais qu'on ne dirait pas, mais c'est un travail énorme de faire de la vulgarisation, et là, en fait, je, je vais faire une année de cours, euh, comme ça, en fait. Du coup, si jamais vous avez des bons plans, des tips pour aller à Paris, notamment pour des aides ou autres, je veux bien, même si, bon, là, je pense que je suis pas mal calée. Ceci étant dit, j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un vlog euh, quand je vais mettre mon appartement à louer, quand je vais déménager sur Paris, toutes les démarches, etc, etc Est-ce que ça vous intéresse parce que bon, je fais pas trop de vlogs, mais là ça peut être euh, cool. Est-ce que ça vous intéressera aussi sûrement bah, de faire une journée type quand je serai euh, là-bas, notamment avec les cours Et est-ce que ça vous intéresse aussi une vidéo sur euh, comment je m'organise au quotidien Enfin, essayer de faire un truc sans euh, pression, parce que c'est ultra toxique ces vidéos d'organisation, c'est ultra culpabilisant. Du coup, trouver un juste milieu, mais est-ce que ça vous intéresse des fois des petits vlogs sur des trucs comme ça N'hésitez pas à me dire. Question qu'on me pose tout le temps le plus, euh, c'est quoi ton projet aujourd'hui Et bien tout simplement d'être enseignant-chercheur donc euh, en gros enseignant-chercheur si tu passes un master donc là je vais passer mon master et ensuite tu fais une thèse et j'aimerais bien pouvoir euh, partir dans un autre pays encore une fois et faire de la recherche dans un autre pays mais pour euh, faire enseignant-chercheur il faut le doctorat et euh, voilà <rire> on y va y aller mollo d'abord je passe le master après est-ce que j'en aurais envie ou pas j'en sais rien mais je sais que j'ai clairement envie d'immigrer vers les pays du nord est ce que ça va se faire je ne sais pas non plus mais euh, voilà mais en gros, pourquoi je veux autant devenir enseignant-chercheur C'est parce que, en fait, je veux acquérir plein de compétences et pouvoir faire ce que je fais avec vous, bah, en étant soit prof, soit faire des séminaires, soit autre, mais avoir un peu plus de bagage, en fait, pour me sentir encore plus légitime à faire ça. Est-ce que je me sentirai légitime un jour Je ne pense pas. En tout cas, c'est trop cool parce que j'ai plein d'idées, je vais encore apprendre plein de choses que je vais pouvoir vous retransmettre, parce que non, je ne vais pas vous abandonner. Enfin, je vais tout faire pour ne pas vous abandonner. Sur ce, avec ces... ça, je, je vous laisse une... je vous laisse... Ça. Et euh, je vais préparer mon bébé Ah, je suis déjà angoissée. <rire>